S'il y a un homme que je trouve très très beau et que je... Enfin, ça dépend... Mais, ouais, globalement, ça. si je sais qu'il est hétérosexuel, ça ouais. me coupe toute envie, euh, dans le sens où euh, je pars du principe qu'il a euh, pas du tout envie de moi, donc euh, je suis pas du tout dans une démarche de séduction ouais. avec, euh, avec personne. Alors comme bon. Euh, <rire> donc donc je, voilà, donc encore une fois, toujours cette même simplicité mentale, hein, ce, cette vision e -e intra des choses, euh, J'obère une règle de fonctionnement générale au titre que je n'en fais pas partie, d'accord Donc je ne joue pas au basket, donc les noirs ne jouent pas au basket, donc il n'y a, a aucun noir en NBA, hein, vous avez rêvé, parce que moi je joue plus au basket. La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine et c'est aussi le mien. Le meilleur moyen de me suggérer des contenus vidéo à vidéoscoper, c'est le hashtag dièse hein, euh, vidéoscopie sur YouTube ou sur Twitter. C'est comme ça que je repère les sujets qui vous intéressent le plus. Et juste avant de commencer, comme d'habitude. Les quoi Mais de quoi tu parles Ah, les promos Bah, les promos, ça s'arrêtait le 25. Je me tue à vous le dire. Mais alors, bonne vidéoscopie. Aujourd'hui, on a de ah, p -p -p -p. La faire une petite. jamais fait ici. En gros, vous avez posé sur un. Non, c'est pas une petite, c'est une petite. Petite vidéo. Salut Fred. Alors, il n'y a pas de bonne vidéoscopie sans détails. Euh, comme ça spontané. Hein. Alors là, j'en ai beaucoup trop qui me viennent. Euh, en plus, on n'a pas, pas ce que j'aime bien. On n'a pas forcément les mains des deux, on n'a pas les chaussures, on n'a pas le, le lieu de vie. Euh, on va regarder les commentaires. Hein. Ça, souvent, euh, on sait qu'une production visuelle s'adresse à nous ou pas, selon qui la sponsorise. Hein. Moi, si je vois écrit Sensei ou même Skyrock, je sais par exemple que je ne suis pas dans le public de, de ce film. Et là, on va se faire la même chose avec les commentaires. Il euh, y, y a des marqueurs objectifs en fait. Hein. Tout ça n'est pas euh, la discrimination euh, subjective, tout ça est objectif. Des commentaires de réseaux sociaux, vous comptez les points d'exclamation. Déjà quand il y en a plus d'un, vous savez que c'est QI qu à deux chiffres. Euh, vous comptez également les smileys. Il hein. y a un dosage, il y a un savoir-faire, il hein. y a une mesure dans l'usage du smiley. Quand il y en a trois ou quatre ou cinq par phrase, déjà c'est pareil que les, les points d'exclamation. Donc conjugaison, grammaire, syntaxe, absence de généralité, Point d'exclamation et smiley. Le pseudo aussi, évidemment, théorie du pseudo, hein, vous savez. Allons voir avec ces marqueurs parfaitement objectifs-là, un petit peu le QI du, du public de, de ces jeunes garçons. Donc Patoon 69, 4 points de, de suspension au lieu de 3, euh, 4 smiley dans la même phrase, euh, propos indigent, euh, Aurel 81, euh, 3 que... Voilà, bon. Il n'y a pas de phrase en fait, il n'y a que des smiley multipliés. Tout de suite, QI à deux chiffres. Je me prépare mentalement à l'écho très très creux, en fait, que vont recevoir mes analyses. Hein. Instagram, la question des préjugés que vous entendez le plus sur l'homosexualité. Donc on a retenu ceux qui revenaient le plus. Ah bah écoute, euh, niveau préjugés, euh, je sais pas si c'est une, une mise en abîme, mais enfin, moi j'en vois quand même beaucoup à l'écrit des préjugés. Euh. Donc apparemment, on, a, on aurait, hein, au conditionnel, deux, deux garçons homosexuels, d'accord, dont l'un est le sosie officiel de Dylan de Beverly Hills, et l'autre est le sosie officiel de Stevie Boulet du Loft, de, du Loft 1. Pourquoi pas quoi ouais, Moi je suis d'accord pour déconstruire les, les stéréotypes. Par exemple, moi je suis la déconstruction objective du stéréotype du grand métis. Hein. J'écoute pas de rap, je ne joue plus au basket depuis, depuis longtemps, j'ai pas un collier de, en or euh, et, et je sors pas la maille à tout, à, à, à tout bout de champ. Donc je suis, hein, alors que le camp du bien me conchit généreusement, je suis l'exemple même de, du behaviorisme, c'est-à-dire je suis l'exemple même de quelqu'un qui a compris les pentes vers lesquelles son immanent l'emmène, hein, belle allitération en M, l'immanent l'emmène, euh, et je suis quelqu'un qui s'en est départi en rajoutant des couches de culture par-dessus. Hein, c'est-à-dire que j'ai écouté Snoop Doggy Dogg comme tout le monde à, à 18 ans, et puis après je suis passé à la saule, puis de la soul, je suis passé au, au blues, puis du blues, je suis passé au jazz, et du jazz à l'électro, et maintenant à l'électro-jazz. Bon, euh, à un moment, c'est comme ça que tu grandis, tu vois, tu, tu sors par, par le haut. Euh, eux, là, je vois pas tellement en quoi ils échappent aux, aux, aux préjugés, mais ils vont sans doute, euh, sans doute nous l'expliquer. On va y répondre rapidement, euh, c'est intéressant de... Ça on n'était pas très surpris de ce qui est euh, sorti. Il n'y a rien, on s'est dit « Oh my god ah, !» Le premier stéréotype... Donc vous, on a mis vous, mais c'est euh, donc les homosexuels, vous traînez qu'avec des filles Tout à fait, ben écoutez, euh, la preuve <rire> Non, c'est complètement faux, même si effectivement on a, on a, je pense, tendance à être aussi entouré de femmes, mais je veux dire, moi, effectivement, j'ai beaucoup d'amis femmes. La règle, ou plutôt l'absence de règle euh, qu'ils nous proposent, euh, c'est de se prendre eux-mêmes en exemple ou en contre-exemple. Hein. Et c'est d'ailleurs ce que vous me reprochez souvent, vous dites souvent, euh, euh, Stéphane se prend en exemple euh, de, de ce qu'il raconte, ben oui, mais c'est parce que c'est notre porte naturelle. Euh, moi, je ne parle pas au, au nom d'une communauté. Quand je, dis, quand je vous raconte une anecdote, ça ne concerne que moi et éventuellement les gens qui entendent m'accompagner dans mon chemin, dans mon combat, dans ma... euh, eux, répondent pour les homosexuels. Ils s'en font le porte-parole, hein, ils s'intronisent porte-parole. Moi, je ne me suis jamais pour... intronisé porte-parole des hétéros. Je n'ai jamais dit les hétéros ci, les hétéros ça. Quand tu t'intronises porte-parole, tu dois te défendre euh, de cette position consistant à dire... Euh, je, je suis mon propre auto-référent. Auto hein. c'est égo-anthropocentré. Euh, ça, ça ne fonctionne pas. C'est pas parce que toi, tu as un, un, un panel d'amis variés que, dans leur immense majorité, en représentation statistique, les homosexuels n'ont pas une tendance à avoir des, des, des amis femmes. C'est la réalité. Mais euh, j'ai aussi beaucoup d'amis garçons qui ils sont là. Je les embrasse beaucoup. Euh, et merci d'être des hommes et d'être. Euh hétérosexuel et d'être euh, à mes côtés au quotidien. <rire> Moi, j'ai des amis hétéros, j'ai des amis... Je n'ai pas beaucoup d'amis, donc euh, la moyenne est vite fait, mais j'ai autant d'amis mecs que d'amis femmes. Oui. Le deuxième, vous aimez le rose. La moyenne est vite fait, c'est un petit peu comme la question est vite répondue. Moi, je pense que la question elle est vite répondue. C'est le, le pendant. C'est vrai Well, I think J'adore okay. le rose pendant hyper longtemps, je me suis interdit d'aimer le rose. Ouais. Parce que je trouvais ça trop cliché, on viendra à la fin de la vidéo pour vous expliquer. Euh, ouais, je trouvais ça trop cliché, du coup je détestais le rose. Mon goût personnel, enfin, leur goût, qu'ils croient personnel mais qui ne l'est pas du tout, parce qu'évidemment, le, le rose étant l'emblème du le symbole féminin contemporain, pas historique, contemporain, euh, et ben, il est celui des, des, des homosexuels. Et donc, il prétend avoir un avis dissonant des autres, en se forçant à détester quelque chose, ce qui prouve bien qu'il admet que c'est un qui. Ah je voulais tous être coiffeur. Absolument, ça se voit quand vous regardez. Si vous aviez vu mon désastre capillaire de la semaine dernière, heureusement que ma vocation n'a pas été de coiffeur. Non, mon coiffeur, il est hétéro. Euh, oui, de ouf. Moi, mon coiffeur, j'ai pas de coiffeur à titre. Euh. Ben bah, oui, mais enfin là, il y a un problème d'absence de logique, hein. je suis désolé, il y a un, il y a un problème de boule, hein. pas de, des boules que vous pensez, il y a un problème de logique bouléenne. Hein. Il y a un problème de, de A implique B et non B implique noir. Euh, la réalité, c'est de dire que sur, il y a des professions, d'accord, mettons que les homosexuels représentent, je ne sais pas, 2, 3, 4, 5, 10% de la population, peu importe, il y a des professions où ils représentent 20, 30, 40, 50%. Des, des, des, des prétendants. Ça veut dire quoi Ça veut pas dire tous les coiffeurs sont homosexuels ou tous les personnels navigants commerciaux, c'est-à-dire les hôtesses, de, les, les stewards, sont, sont homosexuels. Ça veut dire que parmi les stewards, il y a 5 à 10 fois plus d'homosexuels que parmi la population normale. C'est ce qu'on appelle une surreprésentation. Euh, c'est trop simple de dire le mien ne l'est pas, donc c'est un cliché. Non, ça n'est pas un cliché. C'est une surreprésentation statistique. À un moment... Euh, c'est bien joli d'aller en école d'attaché de presse et de, et, de, et de sauter les maths, mais quand on saute les maths élémentaires, on dit beaucoup d'âneries après dans la vie. Euh, vous êtes tous efféminés. Pas du tout. Alors ça j'aimerais prendre cette caméra et montrer ouais. des gays que je connais, ouais. des gens avec qui je suis sorti, et vous ne devinerez pas une seconde. Enfin, vous, vous, je pense que vraiment les gens ne pourraient pas s'imaginer dans les préjugés qui sont gays. Enfin, oui. Pareil, c'est le même paralogisme. C'est je connais deux gays qui sont pas efféminés, donc les gays ne sont pas efféminés. Euh, oui, bah, même raisonnement qu'avant, c'est la même chose. Puis il suffit de regarder l'écran. Euh, je pense que l'image déjà euh, annihile déjà le discours quoi. Oui, et à contrario, j'ai des potes qui sont efféminés, qui ont une part de féminité entre guillemets. Euh, fais leur refaire mon euh, test. Prononcé. Elle ouais, et lui, euh, personne, elle tiret lui point mi. Ouais. Donc, euh, je veux dire. Euh, et Dieu sait qu'ils sont hétérosexuels. sexuels Donc je veux dire, il y a un moment donné où ça, il faut arrêter et déconstruire ça. Donc, oh, pitié, starter même, pack Et encore, non, quand même, ils ont tout à fait le droit d'être des folles, mais il faut arrêter d'avoir cette image-là... Starter pack, de... déconstruction... Par contre, quand ah ben tu vas du rose, moi j'ai mis, mis énormément de temps avant d'accepter ma part de féminité, et d'accepter de me comporter comme je voulais, de parler comme je voulais, et de... Si j'ai envie d'avoir des manières, ça regarde que moi, et... Euh, je pense que ça ne fait pas de mal aux voisins. Donc... Ah oui, parce qu'on a eu ça aussi, vous êtes soit homme, soit femme. Alors, déjà, euh, qu'est-ce que ça veut dire être homme, qu'est-ce que ça veut dire être femme bah Moi, je peux te l'expliquer, ce que ça veut dire être homme ou femme. Par contre, il faut une conférence de deux fois trois heures. Mais je sais le faire. C'est marrant, ces gens qui glorifient leur aporie. C'est-à-dire, je ne sais pas traiter un problème. Je ne sais pas trancher un nœud gordien. Je ne sais pas définir ce dont je parle. Donc, je prétends que c'est inexplicable. Hein, comme ces gens, comme les, les psys, mes amis les psys, qui n'arrivent pas à expliquer les femmes et qui disent Ah. Oh, même Freud n'y est pas arrivé, Bah oui, mais moi j'y arrive, alors c'est marrant quand même. Euh, je ne fais pas l'effort, donc du coup, je, je glorifie mon incapacité. Il euh, y a un problème de manque de virilité, là, justement. Les choses qui me confrontent à mon incapacité me font honte. Et j'essaie d'y arriver la prochaine fois. C'est comme ça qu'on qu devient plus fort, tu vois Mais en fait, dans une société du nivellement euh, sans transcendance, c'est ce à quoi tu ne parviens pas, hein tes limites doivent être glorifiées j'ai une copine d'ailleurs avocate euh, bon euh, qui a pas inventé euh, forcément la terre qui m'a offert récemment un livre euh, l'art d'être fragile tu vois c'est non à un moment es fragile tu prends une correction t'as honte tu deviens plus fort tu vois ça c'est dans la logique euh, de, de l'honnête homme euh, antique c'est tellement été comme position c'est-à-dire de voir en fait que on est obligé de, re de, re de reprendre euh, l'image d'un couple hétéro pour l'appliquer dans un couple gay euh, encore une fois ah ben c'est très bien vous ne voulez donc pas reprendre la, la, la normativité hétérosexuelle, mais alors pourquoi le mariage gay Bah oui Le mariage gay, c'est quoi sinon singer les codes hétérosexuels Donc j'imagine que Théo et Raphaël sont contre le mariage gay, il faudrait qu'ils nous disent. Euh, moi, je suis pas du tout attiré par euh, des personnes entre guillemets très viriles, très... Euh, enfin, qu'on qu va penser vraiment... Euh... Ah, ben bah donc du coup, il euh, y a le mec un hein, peu. Oui, non, mais ça, c'est de l'hypocrisie pure et simple. C'est comme les femmes qui prétendent ne jamais être attirées par les, les brutes. Et après, il suffit de regarder qui elles choisissent sur les profils, sur les sites de rencontre. C'est toujours des caricatures. Hein. Donc, il euh, faut toujours se méfier. Euh. C'est comme la publicité. Hein. Tout le monde dit être insensible. Et puis, en fait, ça marche. Donc, ça, c'est toujours l'antinomie entre le déclaratif et le, et le pratique. Le Stevie du loft là, à droite, euh, je suis sûr que tu lui fais passer un musclore euh, Apollon. Euh, est faible, glabre, euh, transpirant, etc. Il va le regarder, tu vois, avec un œil concupissant. Hein, donc euh, je suis désolé, moi j'y crois pas à ça. Puis en parlant d'Apollon, euh, je vous renvoie également à la mythologie, hein, à, à l'Apollon et le Dionysiaque euh, de Nietzsche dans la Généalogie de la Morale. Hein. Le Dionysiaque, c'est la chair, la terre, l'ivresse, le feu, la, la, la, la communion, et l'Apollonien, le, le, Apo, d'accord c'est le beau, l'harmonieux, mais également le précis. Et en fait, ce que, sont, ce que, ce que font ces gens-là, c'est singer l'Apollon. On imagine qu'ils voilà, sont très propres, ils sentent très bons, c'est très mignon chez eux. Il y a un petit diffuseur d'arômes essentiels de chez Muji, etc. Je connais ces gens, j'ai plein d'amis homo. je sais comment c'est chez eux. L'Apollon, c'est la précision. Et là, on a des discours totalement imprécis, totalement vagues, qui sont des, des tonneaux creux. Hein. C'est l'autre avec son tonneau qui roule. Là, c'est même pas le tonneau, c'est l'écho du tonneau d'un discours d'importation mal digéré. Féminé, il y a le mec hyper macho et viril. Moi, pas du tout, je suis pas du tout dans ces cases-là, typiquement, personnellement. Je vais pas du tout être attiré par des... Arrêt dire c'est pas dans des cases. Tu te comportes comme un stéréotype d'homo qui lui-même est un stéréotype de femme. Moi, j'aurais aimé que deux homos absolument pas efféminés, d'accord Et habillés sans rose et, euh, et l'autre avec son, son jogging ouvert, sans rien de tout. J'aurais aimé que deux homos habillés euh, comme moi nous explique ça, tu vois. Mais là, ce sont des, des, <rire> des caricatures de ce qu'ils trouvent eux-mêmes caricaturaux, quoi. Je vais plutôt être attiré par des gens euh, qui ne sont pas éliminés ou qui peuvent l'être, ça me dérange pas du tout, et donc, du coup, il euh, faut arrêter avec euh, cette espèce de positionnement qui est partie de la société terrornormée, c'est-à-dire de se dire... Yeah. Là, il nous explique qu'en fait, l'algorithme intérieur qui régit son attraction ne comporte aucune discrimination. Donc, il nous explique qu'en fait, il peut être séduit par n'importe qui. Sauf que haine-séduit, c'est discriminé. À, à moins d'être complètement euh, en, en chien depuis un an, ou dix, euh, 100 personnes passent, tu ne regardes pas les 100. Tu en regardes 2, 3, 4 sur 100. Ou si tu es un hétérobinaire tu en regardes 20 sur 100 ou 25 sur 100. Moi, j'en regarde peut-être une sur 100. Mais là, il nous explique que je ne discrimine personne, donc tout le monde peut me plaire. Euh, tout le monde peut me plaire, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu copules et tu forniques avec tout le monde Je ne comprends pas. Il y a un homme et une femme, et du coup nous on a absolument essayé par tous les moyens de reproduire ça. Alors ça marche pour certaines personnes, effectivement il y a certaines personnes euh, qui vont correspondre aux stéréotypes de genre féminin et d'autres stéréotypes de genre masculin, mais c'est pas du tout la norme et c'est pas du tout euh, le cas partout. Ensuite, euh, c'est parce que vous avez été traumatisé euh, pendant votre enfance. Alors vous êtes non. <rire> on est très déçus. Nous non, enfin moi je n'ai pas été traumatisé ouais. du tout. Je pense qu'on aurait pu faire une story time larmoyante euh, qui aurait fait des millions de jus avec une fausse story, mais non, en vrai, on a... Ouh Mais c'est extrêmement misogyne, ce qu'ils viennent d'avouer, là. Et ça me rappelle le discours de quelqu'un. Ils viennent d'avouer que beaucoup de story time d'influenceuses tirent des larmes pour s'attirer de l'influence à, à bas prix. Mais qui vous le disait, ça J'ai pas rêvé, ils viennent de le dire. On se leur fait. le refait. ne n'a pas été traumatisé du tout. Je pense qu'on aurait pu faire une story time larmoyante euh, qui aurait fait des millions de jus avec une fausse story, mais non, en vrai, on a, toi comme moi, eu la chance de ne pas être traumatisé. <rire> voilà, bah, écoutez, euh, c'est l'avantage des gens pas très malins, c'est que du coup, ils vous donnent du, ils vous donnent du, du, du, du grain à, à moudre à votre moulin. Euh, J'en demandais pas tant, entre guillemets, hein, j'ai toujours dit que le, la, la larme à l'œil facile, un, ça coûtait pas cher, deux, on s'en remettait très vite, et trois, c'était une manière... Dans une plateforme sociale, dans un monde de vidéos extrêmement encombré, où les contenus sont à profusion, c'est une manière à bas prix de se sortir de l'anonymat, hein, c'est-à-dire de sortir du bruit de fond en s'attirant une sympathie euh, cheap, une sympathie un peu Lidl. C'est euh, euh, ça, en tout cas. Euh... Je, je, si j'essaye de réfléchir à des éléments qui m'ont poussé à être homosexuel, euh, à part le fait que j'ai demandé à faire de la danse quand j'avais 5 ans, <rire> c'est ça. Voilà, je vois ce que je veux dire, il y a un moment donné où en vrai... Euh... Ça lui échappe presque qu'il y a des activités qui sont de façon invariante plus féminines et masculines. Moi je veux bien, je, je suis d'accord. Mais par contre, il faut ensuite arrêter de nous dire que nous sommes interchangeables. Puisque même eux qui sont le chantre du progressisme actuel mais qui ne le seront pas dans 10 ans, parce que le problème, c'est que les progressistes érigent un monde dont ils seront exclus eux-mêmes pour ne pas être assez progressistes. Hein. C'est la logique de la fuite en avant. Donc, eux-mêmes nous avouent que la danse, c'est féminin. Très bien. Alors, avouons qu'on n'est pas interchangeable, et qu'il y a des activités, structurellement, de façon invariante, de façon atavie, qui parlent à nos, à nos fibres, à notre génome, à notre construction mentale, plus aux hommes ou aux femmes. Donc, si la danse est féminin, les activités masculines sont lesquelles mais ne nous expliquait pas qu'on est sans cesse interchangeable et que rien n'est déterminé, hein, puisque eux-mêmes le disent. Non, mes parents n'ont rien fait pour me traumatiser et me faire devenir gay. Je... Bah, donc, ça nous amène à, à la dernière question qu'on a eue, qui était, enfin celle qui est beaucoup revenue, que c'était un choix. Euh, la sexualité n'est pas un choix. Arrêtez euh, ce discours tout de suite. Si on avait le choix, malheureusement, je pense que personne ne oui. dirait à 12 ans. Tiens, je vais plutôt choisir euh, d'aller contre le courant de la société et vraiment bas. Donc là, ce sont des, des affirmations totalement abstraites, tu n'en sais absolument rien, euh, tu parles de ton petit cas personnel, et effectivement, on a tous eu à l'école, on a tous vu dès le collège, je parle souvent de mon ancien copain de collège, Jean-David, qui coiffeur, est d'ailleurs coiffeur, c'est marrant, euh, dont ça se voyait déjà à, à 9-10 ans euh, qu'il que, que, qu était homo. Il y a des homos qui le sont par... Euh, entre guillemets, euh, par hormone, c'est-à-dire dès le plus jeune âge, et il y a des homos par choix. Il y a bien, il y a bien des hommes qui, ont, qui se sont découverts, on n'en citera d'ailleurs pas un qui a fait l'actualité récemment pour être passé en garde à vue et pour avoir, euh, je crois, séduit ces, ces jeunes collaborateurs. Hein. Donc il y a des hommes qui se découvrent, finalement, un intérêt pour, euh, pour la jante masculine à 30, 40 ou, ou, ou 50 ans, euh. J'allais dire, j'en connais. Oui, j'en connais, mais encore une fois, je ne suis pas autocentré à leur niveau, et donc je ne vais pas vous expliquer que mon cercle d'amis représente tous les homos, mais il y a beaucoup d'écrivains, beaucoup de gens euh, qui se sont euh, découverts euh, un côté double face euh, beaucoup plus tard. Hein. Donc encore une fois, là, vous parlez de votre expérience personnelle, sans aucune, euh, entre guillemets, philosophie, c'est-à-dire sans heuristique, sans phénoménologie, sans, sans aucun droit, d'accord vous vous autorisez à l'étendre à l'ensemble de ce que vous appelez votre communauté. Bien, bah écoutez, si les gens se reconnaissent dans les commentaires, euh, tant mieux. Mais enfin, en même temps, les commentaires sont... Ah oui, génial cette vidéo, bravo et merci d'oser la création de ce type de contenu. Ah oui, comme si c'était à contre-courant et dangereux. Tu vois, Alors qu'en fait, les vrais courageux, c'est nous, d'avoir des contenus conservateurs, voire réactionnaires. Ça, c'est pas du tout dangereux, au contraire, puisque c'est le, le sens du vent, hein. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que d'ineptie, que d'ineptie, que d'ineptie. Ça donne presque mal à la tête ce vertige. Plein d'emmerdes, plein de préjugés et me faire euh, passer euh, à avoir plein de difficultés que je pas euh, à avoir euh, tout simplement pour euh, juste pour plaisir comme ça. Parce que pour si, on, si pour le coup on n'a pas été traumatisé pendant l'enfance, euh, je parle pour moi en tout cas personnellement, je l'ai été pas mal après, euh, dû au fait d'avouer que mon homosexualité. Donc c'est pas le traumatisme qui m'a fait devenir gay, mais par contre c'est le regard de la société oui. une fois que je suis devenu, qui m'a plus traumatisé. Voilà. Donc, euh, donc moi, non, je sais qu'à 6 qu ans, 7 ans, je fantasmais déjà, déjà sur des garçons plutôt amoureux de mes euh, petits copains de classe euh, plutôt que de mes petites copines de classe. Donc oui. C'est pas un choix. J'ai toujours je suis... dernières bonjour. Voilà, tout à fait. Et là, la question qui m'a... j'ai même pas compris, il a une articulation déficiente. je fait rire, euh, ils sont forcément attirés par les hétérosexuels. Ouais, si je vrai... me cache, mais... C'est une vraie discussion qu'on a. Ouais. Moi, par exemple, s'il je... si y a un homme que je trouve très très beau et que je... Enfin, ça dépend... Ouais, mais... tu toujours Globalement, envie. si je sais qu'il est hétérosexuel, ça mmh. me coupe toute envie, euh, dans le sens où euh, je pars du principe qu'il a euh, pas du tout envie de moi, donc... Euh, je suis pas du tout dans une démarche de séduction ouais. avec, euh, ouais. avec personne.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 C'est un truc euh, du ouais, cerveau qui fait que euh, c'est inaccessible et du coup on aime le challenge et du coup on essaie de changer quelqu'un. Explique ce que c'est le truc du cerveau. Puisqu'en tant que gay et influenceur, tu t'octroies le primat d'une compréhension logique et psychologique et cognitive supérieure au con de base. Dis-le Alors, évidemment... ouais, oui, alors qu'évidemment, c'est complètement bête euh, et. et euh... Alors, puisque personne fait le boulot, tonton Stéphane va le faire. Pourquoi les femmes aiment les tyrans Bon, d'abord, c'est un réflexe atavique. Atavique, c'est une façon pédante de dire psycho-évolutionnaire, c'est-à-dire c'est une sélection naturelle d'hommes forts parce que. Etc. Mais à notre époque, c'est d'autant plus renforcé parce que nous sommes dans un contexte de précarité précarité économique, précarité. Sanitaire. Et dans un monde de précarité, il y a cette peur ancestrale qui revient, qui est inscrite dans notre génome, qui est la peur du, de la perte du foyer. Voilà. Et le symbole du garant du foyer, c'est le tyran. C'est celui qui, en échange de, potentiellement de, de, de, de coercition physique, t'offre au moins la sécurité qu'il a la force et l'énergie vitale nécessaire de ne pas te laisser aller à la rue. Tu vois, il va défendre le, le bastion foyer dans l'inconscient collectif, sera mieux défendu par un tyran que par un, un, un, un ordo euh, progressiste. Quoi. Voilà. Qui va euh, se laisser déloger, euh, voilà, se mettre en coloc, errer comme ça à 35 ans, euh, qui ne sera jamais propriétaire, qui ira comme ça de loyer en loyer, de coloc en coloc. Bon, ça c'est rigolo à 18 ans, mais à un moment, à l'âge adulte, et surtout dans un contexte de tension des facteurs suscités, il y a cette peur ancestrale de la perte du foyer, le tyran, c'est le garant de la sécurité du foyer. Euh, CF, un journaliste qui, lui, n'est ni une pute ni un chômeur, qui s'appelle euh, Emmanuel euh, Brunet, je crois, à lire sur contrepoint. Si vous voulez lire quelqu'un de brillant, Emmanuel Brunet, contrepoint, il est rare que je vous recommande un journaliste, c'est parce qu'il y en a peu à recommander, mais lui, lui en, fait, en fait partie. Donc bon, les, les Zoulous, là, on va finir avec vous, hein. Fuyez, puisque vous allez plus en souffrir qu'autre chose. Si vous êtes hétérosexuel, si un, un, un homme hétérosexuel qui regarde cette vidéo, si un, un, un homme homosexuel à côté de vous, il ne va pas forcément déjà vous trouver beau, avoir envie de vous, et encore plus vous sauter dessus. Mais c'est pareil quand oui. les gens disent que tous les homosexuels euh, s'attirent. Ah ouais. Tous mes amis homosexuels m'ont tous fait des propositions, donc... Euh, après, ça, je, vous en laisse, je vous laisse en tirer les, les conclusions qui s'imposent, mais enfin... Euh, le dernier, c'était sur un bateau, il m'a même touché la tub, j'étais en maillot de bain et je draguais une, une fille. Donc euh, après, vous en tirez les conclusions que, que, que vous souhaitez. Ah oui, vous Donc, avez, alors ça, il ça, y a ma, amis ça, aussi ça par contre, on arrête de dire moi, le nombre de fois que j'entends. Ah, faut que je t'invite à cette soirée parce qu'il y a telle personne et du coup tu vas pouvoir la rencontrer avec ce machin. Comment genre c'est pas parce que deux personnes se rencontrent ah oui ouais, c'est vraiment ça on, on a besoin de me matcher en permanence bon ah voilà machin voilà Alex et voilà Théo vous êtes tous les deux homosexuels tiens c'est marrant et du coup les deux personnes se regardent comme ça c'est quoi notre petite conclusion bah écoute euh, puisque vous recourez facilement à ce modus operandi autocentré je vais m'y adonner moi aussi la réalité, c'est que quand j'organisais des soirées, les amis homosexuels ne venaient qu'à condition de savoir combien d'autres homos il y avait. Et ça, c'est un témoignage qui ne regarde que moi, je vous le dis, mais euh, je vous le dis quand même, hein, je n'ai jamais... Euh, quand il n'y en avait pas beaucoup d'autres, ils venaient pas. Donc après, euh, vous allez me dire c'est sans doute l'exception. Hein, je connais sans doute les seuls homos comme ça. Conclusion. Donc cette conclusion, c'est que stéréotype vrai ou pas... C'est la merde, des stéréotypes. C'est ça. Il y a autant de stéréotypes que de gens. Exactement, et en plus de ça, on a tout à fait le droit de d'y correspondre ou non en fonction de nos envies, si on a envie euh, d'être bien en rose avec un chihuahua euh, et de boire un Monaco au lieu de boire Enfin de boire, pardon, et, de bon boire, de et, de boire et de boire une coupe de champagne au lieu de boire une bière c'est ça aussi Ah oui il y avait ça aussi vous buvez, vous buvez de bière, moi je déteste la bière c'est vrai. Bon. Mais moi j'aime beaucoup la bière vous voyez enfin ça n'a aucun sens. Mais euh, je veux dire, il y a un moment donné où euh, faites bien ce qu'ils vous chantent et en vrai arrêtez de juger les gens sur leurs stéréotypes, sachant que des personnes hétérosexuelles ont tout à fait le droit de s'habiller en rose, de se promener des à chihuahuas et de boire des, mo des Monaco, je ne pas y arriver, des coupes <rire> de champagne au lieu des bières. Voilà. Mais ce qui est ouf, c'est que quand tu es gay, tu dois toujours faire attention à soit à, à ne pas du tout être dans le stéréotype tout ou alors. Ça. Pas trop, mais un peu, enfin, t'as toujours ce truc de stéréotype alors que les hétéros sont remplis de stéréotypes et ça pose Exactement. de à personne. Je veux dire le, le vieux macho de merde, complètement stéréotypé... Qui fait du bricolage, qui, qui conduit ses enfants dans la scénique, ah, euh, qui ne voit pas grandir. Oui, alors, euh, là, il y a deux choses. Euh, moi, je suis tout à fait pour me moquer de l'hétéro binaire de base et essayer de lui faire remarquer ses limites. Et essayer de l'ouvrir de à des subtilités qui lui échappent d'habitude, d'accord euh, c'est même mon travail. Hein. Mais par contre, on ne le note jamais parce qu'on ne note que les pics aux femmes, on ne note jamais les pics aux hommes, alors que je ne cesse de tancer et de moquer l'hétéro binaire de, de base avec son côté lourd et pesant. En revanche, je ne peux qu'éprouver du mépris pour quelqu'un qui a un mépris pour le bricolage. Le bricolage, c'est s'entraîner à maîtriser le réel. d'accord Tout le réel, tout ce qui vous entoure, tient, parce que des hommes ont eu les mains de faire des murs, ont eu l'intelligence les, les, de faire des toits étanches, ont eu l'intelligence de poser des, des, des lignes de cuivre, d'avoir le courant, le téléphone, etc. Qu'on ne méprise jamais, jamais, jamais l'intelligence manuelle, parce que sans intelligence manuelle, il n'y a pas de directeur de création, de directeur artistique, de trucs d'agence de pub et de métier avec surreprésentation gay. Hein. Moi, je, je les avais à la bonne, Enfin, je n'avais aucune euh, aigreur particulière à leur égard, vous avez vu, j'en parle avec beaucoup de précision, beaucoup de, beaucoup de contexte, beaucoup. par contre... Là, leur mépris du travail manuel, leur enfin, ce qu'ils appellent le, le, le bricolage, ils n'ont pas compris que quand, quand, quand monsieur bricole, dans un monde ultra tendu et, et dans un monde où la catastrophe euh, énergétique, sanitaire ou même alimentaire peut survenir, lisez Ravage de Barjavel pour comprendre ce qui peut se passer dans une ville comme Paris, privée d'électricité pendant une semaine, d'accord et ça, euh, ça commence à arriver. Je vous parle d'un monde contraint depuis des années, vous pensez que c'est abstrait. Non, non, les coupures d'électricité, ça a déjà commencé en Australie, au Texas, en Californie. Euh, bon, en Afrique, on n'en parle pas, ils ont des coupures 15 fois par jour. Les, les pollutions d'eau potable au nitrate, ça a déjà commencé. Les pollutions de, de la nourriture au plastique, c'est déjà en cours. Quand tout cela... Générera des épidémies, des vraies, hein, pas des épidémies où 0,0001% de la population, mais où 20 ou 30% de la population est touchée, et que nous devrons résoudre ces épidémies avec deux heures d'électricité par jour et des rationnements, d'accord? Les hommes qui survivront, ce sont les hommes qui savent faire des choses de leurs mains. Et donc, qui auront entretenu ce savoir manuel, cette intelligence manuelle, par ce que ces deux gays du tertiaire méprisent, c'est-à-dire le bricolage. Et je ne pense pas qu'il se pose la question du stéréotype. Non. Donc il faut arrêter hétéro, gay, tout le monde, arrêter les stéréotypes. À très vite. En fait, c'est une injonction à arrêter de réfléchir. Hein, puisque dès que tu réfléchis, tu remarques des occurrences. Occurrences qui deviennent récurrences, récurrences qui deviennent représentations statistiques, et représentations statistiques qui deviennent catégories mentales. Donc, nous enjoindre à arrêter les stéréotypes, c'est nous enjoindre à arrêter de réfléchir pour en fait aller faire quoi quand on, est, quand on ne sait pas réfléchir, on fait quoi On consomme. Et on achète les vêtements de ses stars préférées ont fait tourner le commerce. Je finirai avec une anecdote d'une farce, enfin d'une farce qui serait presque, presque drôle si elle n'était pas vraie, qui montre bien pourquoi le commerce préfère les femmes. Hein, avec l'exemple de, de la bague, qui, qui est tellement fragile, c'est de la merde, en fait, elle se casse tout de suite. Mais en fait, si elle se casse, c'est parce que vous êtes plein d'énergie négative. Et en fait, les femmes achètent ça. Donc là, vous avez bien le symbole de pourquoi le male bashing, et pourquoi réduire l'homme... À un, à un consommateur comme les autres c'est pour lui vendre ce type de merde quand sa bague sera cassée, comme il ne comprend rien qu'il ne sait pas faire une règle de 3 qu'il n'a aucun souvenir de physique des matériaux et qu'il ne sait rien réparer, mais il en rachètera une autre c'est ça qui se passe bon bref les pouces je vous l'ai dit, l'abonnement je vous l'ai dit maintenant je vous dis de continuer de poursuivre si ce, si ce type de raisonnement vous a, vous a séduit euh, je vous invite à donc à poursuivre la visite de la chaîne avec la vidéo que je suis en train de vous conseiller là dans le coin de votre écran. C'est une recommandation personnalisée, je vous dis que c'est le meilleur moyen de poursuivre votre visite chez moi.